Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent. c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 17 au 23 février 2020. Pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune, nous aurons le Soleil qui changera de signe pour entrer dans les Poissons, mardi 18 février. Nous avons aussi Mercure qui va commencer sa rétrogradation le 17 février. Sa rétrogradation durera jusqu'au 10 mars. Durant cette rétrogradation, Mercure va rentrer à nouveau dans le verso le 4 mars et il va retourner dans les poissons le 16 mars. Je vais parler en détail de cette rétrogradation tantôt. Donc, nous avons au menu cette semaine la fameuse rétrogradation de Mercure qui commence le 17 février. Mercure régit toutes les formes de communication, de pensée logique, de signaux, de voyages et de connexions de toutes sortes. Bien entendu, le commerce, les projets créatifs, les amitiés et les romances, les activités en général dépendent d'une communication efficace. La rétrogradation de Mercure ne condamnerait probablement pas nos conversations, nos réunions ou nos échanges quotidiens à des échecs absolus. Mais cette rétrogradation signifierait que les choses pourraient mal tourner plus facilement ou plus rapidement que d'habitude, car la confusion serait plus fréquente. Mais il y a aussi des leçons à tirer pendant cette période de rétrogradation. C'est pour cela que nous, les astrologues, recommandons de ralentir certaines activités cruciales comme le démarrage de nouveaux projets, la signature des contrats ou entrer dans des nouvelles relations personnelles ou professionnelles. Et pour les voyages, il faudrait nous donner du temps additionnel au cas où les choses n'allaient pas comme il faut. Mais cette rétrogradation n'est pas nécessairement une énergie négative ou destructive dont nous devons avoir des craintes ou des peurs, car nous pourrions utiliser cette énergie à notre avantage. Par exemple, en reprenant euh, de vieilles idées et les faire revivre, ou réviser les décisions déjà prises, ou les projets que nous avions déjà commencés. Réviser nos plans, euh, faire un bilan de ce qui est fait ou euh, ce qui est à faire, établir des stratégies et planifier. Rappelons-nous que Mercure rétrograde égale révision, redéfinition, reconsidération et récupération. La refonte des plans et projets existants correspond parfaitement à cette énergie de Mercure rétrograde. Considérons la rétrogradation de Mercure comme étant une seconde chance de réessayer un projet, ou une idée, ou une relation, ou une négociation par exemple. Mercure rétrograde pourrait nous apporter également la communication avec des anciennes relations interrompu depuis longtemps et qui pourrait refaire surface d'une manière imprévue. Généralement, prenons ce temps pour être conscient, rester calme et réfléchir. Pratiquons la compassion avec nous-mêmes et avec les autres. De cette façon, lorsque Mercure rétrograde touche à sa fin, nous pourrions reprendre notre chemin à toute vitesse et avec peu d'inconvénients. Sachant qu'interrompre certaines activités pendant Mercure rétrograde est un bon conseil, si votre cœur vous dit à 100% d'aller de l'avant dans un projet ou une relation, écoutez-le. Nous ne voudrions pas manquer une opportunité incroyable en attendant la fin de la rétrogradation de Mercure. Nous sommes les meilleurs experts en nous-mêmes, en nos réflexions, en nos décisions et nos aptitudes. Assurons-nous simplement d'être à l'écoute de notre intuition et d'agir en alignement et en intégrité. Mardi, le soleil entre dans les poissons. Le soleil représente la vitalité, l'individualité, la volonté, la motivation et l'énergie créatrice rayonnante. Et cette énergie se baigne maintenant dans l'énergie émotionnelle, créative, sensible et empathique des poissons. Mais cette énergie des poissons serait aussi passive, vulnérables, imprévisibles et fouillantes de la réalité. Alors nous pourrions voir notre empathie et notre désir d'offrir notre aide très active durant ce passage du soleil dans ce signe. Nous aurions envie d'aider les plus vulnérables, les personnes âgées, les sans-abri, mais aussi nous pourrions avoir tendance à fuir certaines réalités au lieu d'y faire face. Nous pourrions aussi de temps en temps avoir envie d'être seuls, de nous isoler pour nous libérer l'esprit. Et c'est correct. Durant ce passage, nous devons aussi prendre soin de notre santé et ne pas négliger aucun symptôme qui exige une visite chez le médecin. Et aussi, il faut conduire très prudemment. Cette semaine aussi, nous aurons un beau sextile entre Jupiter et Neptune, qui est aussi dans les poissons chez lui. Ce sextile est une très belle énergie qui apporte l'harmonie, l'aisance et la croissance. C'est une énergie spirituelle qui nous donne une bonne idée de euh, qui nous sommes et de notre place et rôle dans le monde. Cette énergie nous aidera à nous aligner ainsi qu'aligner nos objectifs avec notre philosophie spirituelle et nos croyances. Elle va augmenter davantage notre générosité et nos actes de gentillesse et de charité, tout en ne pas sacrifiant nos objectifs personnels. Donc nous pourrions grandir spirituellement sans pour autant jeter nos biens matériels. L'inspiration créative sera aussi très forte et très favorisée par cette belle énergie. Cette semaine aussi, un trigone se formera entre Mars et Uranus. Mars, c'est l'action, l'énergie physique, la sexualité et la force. Et Uranus, c'est l'électricité, c'est l'imprévu, l'originalité et l'esprit avant-gardiste. Faisant un bel aspect harmonieux ensemble, ces planètes nous donne des belles opportunités de réfléchir et agir d'une manière originale et surprenante dans un bon sens. Nous pourrions relaxer, nous détendre et agir impulsivement et peut-être laisser la pulsion sexuelle aller pour la découvrir davantage. Votre libido et votre attrait physique bénéficieront également de cette énergie. Cela correspondrait à un désir accru d'excitation sexuelle. Il est donc plus facile de trouver un partenaire disposé qu'à d'autres moments. Une nouvelle romance à ce moment-là conduirait à beaucoup de plaisir et d'excitation, mais cela pourrait ne pas durer longtemps. Nous ressentirons une forte envie de nous libérer de toute restriction ou routine ennuyeuse. De nombreuses opportunités uniques nous seront présentées pour découvrir de nouvelles activités, de nouveaux sentiments et aussi euh, une opportunité d'inclure les autres dans ces activités. Nos instincts seront forts et précis, donc notre besoin de liberté ou d'un nouveau type d'expression de soi n'entraînerait pas de bouleversements majeurs. Le 23 février, une nouvelle lune sera produite dans, euh, dans les poissons. Cette nouvelle lune sera conjointe à Mercure, qui est en rétrogradation. Donc, cela signifie un début important et des énergies propices pour réviser, retourner en arrière, faire le bilan des derniers mois. Qu'est-ce que nous avons accompli Qu'est-ce qu'il nous reste à accomplir Qu'est-ce que nous avons omis de faire Et qu'est-ce que euh, nous aurons à corriger ou changer est-ce que tous les objectifs que nous nous avons mis sont toujours valides et réalisables. Quel aspect dans notre vie doit être révisé, amélioré ou changé Cette étape est très importante car le mois prochain la nouvelle lune aura lieu dans le Bélier. C'est le premier signe du zodiaque, c'est lui qui amorce le cycle. Alors le bilan que nous ferons ce mois de février va nous aider beaucoup dans les nouveaux débuts que nous amorcerons le mois prochain pour apporter des améliorations dans notre vie. Donc ça c'est à propos des aspects qui auront lieu euh, cette semaine. Donc je recommence avec euh, les déplacements de la Lune. Donc dimanche 16 février et lundi 17 février, la Lune sera dans le Sagittaire et les plus chanceux seront les sagittaires, lions et béliers, ensuite viennent les verseaux et Balance, puis scorpions, Cancer et taureaux, ensuite les poissons et les vierges, et les moins chanceux seront les capricornes et les gémeaux. Mardi, mercredi et jeudi AM, la lune sera dans le capricorne et les plus chanceux seront les... Capricorne, Vierge, Taureau, ensuite les Poissons et scorpions puis Sagittaire, Gémeaux, Lion, ensuite viennent les Béliers et Balance, ensuite les moins chanceux seront les Verseaux et les Cancers. Jeudi PM, vendredi et samedi, la Lune sera dans le Verseau et les plus chanceux seront les Verseaux, Balance, Gémeaux, Ensuite vient le Sagittaire, puis Bélier, Vierge, Cancer, Capricorne, ensuite les Scorpions, les Taureaux, Lion et Poissons. La Lune sera euh, dimanche, la Lune sera dans les Poissons et les plus chanceux seront les Poissons, Scorpions, Cancer, ensuite les Taureaux et les Capricornes, puis Verseau, Balance,